Je me rends compte que j'ai une vie qui est tellement chargée. Euh, mm -hmm. Faire des sacrifices, oui, et des fois, je dis, euh, « Ah, j'aimerais faire telle chose aussi, et puis telle chose aussi, et puis telle chose. » Au final, tu te dis, « Mais en fait, euh, bah, tu as envie de tout faire, quoi. » Et tu sais pertinemment que tu ne peux pas tout faire. Des fois, il faut savoir faire des choix. C'est le principal. Pourquoi changer Et puis, euh, même si au boulot, des fois, c'est compliqué. Mais tu te dis, bah, « C'est que euh, 8 heures sur une journée. » C'est tout. Tu rentres le soir, c'est la deuxième vie qui commence. C'est ce ah ouais. que je dois pas c'est ce que je dis souvent à mes collègues. Tu sors du boulot, ma deuxième vie, elle commence. Ou alors, c'est ma première vie. Ma deuxième vie, ça serait le boulot. Ça fait partie de la crainte que j'ai, quoi. Et C'est ça. La peur de me dire, si j'arrête mon boulot, qu'est-ce qui se passe derrière, quoi. Et cette peur, elle est majorée dans le sens où tu dois payer un loyer, etc. Quoi. Parce qu'il y aurait pas tout ça, il y aurait pas ces trucs d'argent, tout ça, je pense que je partirais demain, je donnerai ma démission au boulot, je dirai bon, bah, bye bye. Bonjour, vous écoutez Les Autres, le podcast qui parle des gens qui se sont trouvés pour les gens qui se cherchent. Bonjour Cyril, et merci de me recevoir en ce dimanche pour, euh, pour cette interview. Comment est-ce que tu vas, toi Bah Moi, ça va super bien. En ouais. plus, y fait beau. Il ah, n'y a plus tout à l'heure, mais ça a mon jardin. <rire> Nickel. Je te propose directement de rentrer dans le vif du sujet. J'ai beaucoup de spectacles de magie. Okay. Voilà, la sculpture okay. sur ballon, voilà. en fait tout ce qui est euh, art du spectacle, je kiffe grave. quoi Voilà, je suis complètement dans l'animation constamment. Euh, je fais partie aussi de deux ligues de théâtre d'improvisation, okay. voilà qui sont la Lito et la Strandovi, si certains veulent chercher, hein, parce que c'est... Euh, on s'éclate à fond, quoi. donc on est vraiment en équipe aussi pour le coup. Mm -hmm. Donc euh, dès qu'il y a de la scène, de toute façon, euh, c'est quelque chose qui, euh, qui m'anime à fond. Et, okay. euh, voilà. Tu as commencé par quoi Tu as commencé par la magie, il me semble J'ai commencé par la magie. Les... Il y un moment que tu Ça, fais la magie J'ai commencé, Alors, pour être précis, c'était en novembre 99. <rire> D'accord, c'est très précis. Voilà, c'est très très très précis. Je voulais pas devenir magicien pour autant en fait, mm -hmm. parce que j'étais très timide, j'étais très réservé. Il était hors de question pour moi, limite, d'en faire un métier ou d'en faire un jour un, un spectacle devant 600 personnes. C'était c'était inconcevable. Et euh, au bout d'un an ou deux, c'était mon père qui me dit, Mais, tu te rends compte de ce que tu fais là en magie Tu pourrais essayer de pousser ça un peu plus loin. Et puis il m'a un peu poussé à voir du monde, etc. pour pour développer cet art quoi. Et euh, j'ai fait. Mais en fait, ouais, c'est vrai que je connais plein de choses et, et cette passion de la magie, je l'ai développée et moi, je peux parler devant des salles de 800 personnes sans problème, et ça a été très thérapeutique pour moi, voilà, parce que pour quelqu'un qui ne parlait jamais, du jour au lendemain, j'étais obligé et contraint de, de parler, de créer mes histoires, de les montrer, et d'avoir confiance aussi en soi, parce que faut, faut oser, quand tu n'as pas l'habitude d'aller voir les gens, de faire un tour de magie, de dire « Ok, j'aimerais vous faire un petit tour de, de magie, est-ce que ça vous intéresse La peur du rejet, etc. » Les gens t'acceptent Ah, oh, c'est trop cool, c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe ?» et puis euh, et là on a tout bougé de parler, de t'exprimer, et, et c'était un, un grand coup de pied aux fesses en, fait, en quelque sorte, euh, la pratique de la magie. Quoi. Et donc à côté de la magie, tu fais de la sculpture sur ballon aussi C'est ça, de la sculpture sur ballon, ouais, j'ai essayé de développer ça à fond, à l'époque c'était pas très connu, en 2005 il y avait très peu de sculpteurs sur ballon, en gros je faisais euh, limite n'importe quoi, mais je faisais quelque chose, et je mettais en scène euh, ma sculpture sur ballon, et en fait euh, ben, ça fonctionnait plutôt pas mal. Quoi. Et c'est là où je voyais que finalement dans la sculpture, ce qui est intéressant, euh, c'est que t'as pas forcément besoin de faire des choses extrêmement belles, tu fais des choses que tu assumes, que tu fais, et du moins que c'est mis en scène, et ben, ça prend une, une autre ampleur en fait. Et euh, ça devient beaucoup plus intéressant, tu compares la sculpture sous ballon un peu au dessin. Les gens me disent, mais quand tu fais pour faire toutes ces formes, d'où ça devient, euh, ben, je dis, ben, il, faut, il faut que tu fasses à un moment donné dans ta vie quelque chose, même si tu le fais mal, tu t'en fous, mais tu, tu le fais. Comme ça tu vas prendre l'habitude. Le dessin, c'est exactement la même chose, tout le monde s'est dessiné tout le monde. Mais après, forcément, il y aura une différence de niveau entre ceux qui vont faire un personnage en faisant juste des traits mmh. et ceux qui vont faire vraiment les détails au niveau des sourcils, des yeux, etc. Dans tous les deux, on repère que c'est tout simplement un personnage. Dans les ballons, c'est pareil. On peut faire des ballons, tout simple. On va voir que c'est un chien qui est représenté et d'autres sculpteurs qui vont utiliser, on va dire, 15-20 ballons pour faire un chien aussi qui sera plus détaillé, qui sera plus beau, mais dans les deux sens. Le résultat est le même. Et euh, si on parle de... Tu t'aides d'impro maintenant un mm -hmm. pro, qu'est-ce que ça t'apporte toi On t'apprend à dire oui. Oui, même que ton idée elle est géniale, mais je l'ai développée. Et dans la vie de tous les jours, c'est pareil, il y a des choses où je me dis tiens, je vais accepter. Et c'est en acceptant les choses que des fois tu découvres des choses. Euh, euh, alors, quel exemple je pourrais sortir euh, Si tu dis non à tout, en fait dans la vie, bah, tu découvres rien. Et l'impro, ben, t'es obligé d'accepter, et quand tu dis oui, ben, on transforme une scène et puis on avance dans une histoire. Je me suis aperçu que dans la vie de tous les jours, c'est la même chose. Si quelqu'un dit « Tiens, hey, est-ce que ça te dirait de faire ça Non. Euh, ça Non. Non. Non. Au bout d'un moment, ben, tu fais rien. Et l'impro, le fait de t'obliger à dire oui à chaque fois, le fait dans la vie de tous les jours, si tu le fais aussi, ben, tu t'aperçois que ben, tu découvres les choses, en fait. et ben, ça te transforme complètement une vie. L'impro, c'est un peu comme l'école de la vie, j'ai envie de dire, en quelque sorte. D'accord. Qu'est-ce que tu fais une fois que tu as ton bac en poche J'avais passé un concours d'éducateur, comme ça, par curiosité, parce que c'est quelque chose qui me plaisait, et je n'avais pas eu. Donc, je me suis dit, euh, je vais euh, forcément faire ma licence maths informatique. Et là, une personne m'a dit, bah, tiens, il y a une place qui s'est libérée pour un concours euh, euh, d'entrée à l'école d'infirmier. Okay. Et je dis, oh, mais j'ai pas envie de faire ça. Ils ont... Mais on m'a dit, mais oui, mais en fait, tu voulais devenir éducateur. Et en fait, ce sont les mêmes cours. Donc, ils m'ont dit, bah, fais-le, te... qui ne tente rien à rien, en quelque et sorte. Ça te permettrait d'être ça... préparé pour repasser au concours. C'est ça. Cours en fait, c'est juste une année de préparation où, mm -hmm. en fait, ils nous aident à travailler le concours. Et donc, éducateur et infirmier, en fait, c'était une même classe. Ils étaient réunis. Il y a juste deux, trois cours qui étaient différents. Okay. Sinon, globalement, c'était ça. Et donc je dis bah pourquoi pas. Donc mon objectif c'était de préparer le concours d'éducateur. Mmh. Sauf que comme j'étais sur le dossier infirmier, finalement bah, euh, tout s'est joué. On a eu un contrat où on devait quand même faire le concours infirmier que j'ai eu finalement à la fin d'année. Et okay. donc euh, j'étais un peu contraint de faire euh, ce métier d'infirmier quoi. Euh, que j'ai découvert et que j'ai suivi pendant trois ans et demi, en fait. Ok. Et ces trois ans, ça se passe comment Trois ans et demi Les trois ans et demi ont été assez par. Ouais, c'était très particulier. Ça a été assez compliqué aussi. C'était pas forcément une vocation. Donc j'ai mmh. découvert ce métier parce que je me suis dit, bon, bah, de toute façon, j'ai quelque chose, il faut que j'essaye. Puis c'est quand même, c'était quand même assez cool comme, comme, comme métier parce qu'il y a un côté relationnel, tout ça à travailler. La première année, euh, c'était très compliqué, je me souviens. Je voulais même arrêter. On m'a dit, bah non. Parce qu'en fait, pour le. Je, je viens de l'ancienne réforme l'ancienne réforme c'était sur trois ans et demi la première année en fait on travaillait tout ce qui était soins de nursing et en fait c'était un peu le travail de l'aide soignant okay. la deuxième année après on, on entrait plus sur le côté technique infirmier etc donc dès la première année je suis, ah, non, ça me plaît pas forcément on m'a dit mais non mais attends tu verras le métier sera un peu plus concret en arrivant en deuxième année j'arrive en deuxième année j'ai toujours la même pensée, je me dis « mais non, je peux pas, c'est trop compliqué ». On m'a dit « ouais, mais continue, la deuxième année, c'est la plus compliquée ». J'arrive en troisième année d'école infirmier, et là je suis ah non, non, c'est vraiment pas ça que je veux faire, euh, c'est vraiment pas pour moi ». Et là on me dit bah, « attends, t'arrives en troisième année, tu vas pas arrêter maintenant ». Donc finalement, possible. une fois que tu y es, ben voilà. Donc... Euh, voilà, j'ai été contraint de suivre mes études, alors je dis pas que ça a été euh, difficile tout le temps, il y a eu de bons moments, j'ai appris plein de choses, et puis là, actuellement je, je suis ce travail, euh, Voilà, et je, je regrette pas en soi. Mais juste la question c'était comment j'ai vécu ben, Très difficilement en fait. Okay. Parce que c'est euh, c'est vrai qu'on montre un côté très relationnel, tout ça, mais quand on est sur le terrain des fois c'est très compliqué. Quoi. Ah ouais Ouais. Ok. Et... Euh... Du coup, maintenant, tu es infirmier, c'est ça enfin, C'est tu, ça. Tu, mmh. tu exerces la, le, le métier d'infirmier. Mmh. Et euh, pourquoi est-ce que tu ne t'es pas reconverti, finalement, si tu me dis que pas une, une vocation et que mmh. ça ne te mmh. plaît pas forcément euh, Dure question, c'est que, Enfin, parce que... Alors, par où commencer Par où commencer euh... Disons que quand as un métier, bah je sais que ça ne court pas forcément à les rues mmh. euh, Quand bah, tous les jours, des fois, je pense aussi, des fois, arrêter, me dire, euh, je vais me lancer dans dans d'autres choses, dans par exemple, vivre de ma passion ou faire d'autres métiers complètement euh, différents. Euh, pourquoi Je sais pas. En fait, voilà, c'est une question. Je sais pas ce qui me bloque, mais en tout cas, euh, je fais le métier euh, dont je suis destiné là actuellement. Euh, c'est La passion qui fait limite, qui me fait tenir en quelque sorte en fait, et qui me dit euh, Ok, tu es infirmier, tu pas forcément toujours ton travail, mais euh, je suis bien, je suis heureux malgré tout. Et je me dis Pourquoi changer Si, euh, ouais, parce que c'est ça. Des fois, on pense que le bonheur il va être dans un autre métier ou autre, et des fois, quand on y est, on se rend compte que finalement c'est pas ça en fait. Donc, je me dis euh, Si je change, est-ce que ça sera mieux Est-ce que ça sera moins bien J'en sais rien. Certaines personnes vont dire Ben bah, vas-y, fonce ouais c'est vrai. mais là, actuellement, si je dois faire un petit bilan de ma vie, là, actuellement, comment je suis bah, Je suis heureux, je suis content. Donc, euh, pourquoi changer, malgré tout C'est que même si c'est difficile, d'un autre côté, euh, c'est peut-être ce qui me forge, en quelque sorte. Donc, euh, voilà, j'ai cette philosophie-là. Après, euh, je ne dis pas que c'est celle qu'il faut suivre absolument. Mais en mmh. tout cas, moi, c'est ce que je suis et, et, euh, et je m'en sens plutôt pas mal, en tout cas. Donc, euh, parce que j'ai un équilibre de vie, en quelque sorte, avec la passion. D'accord. Du coup, comment est-ce que tu gères ton temps parce que ça te prend beaucoup de temps euh, la magie, la sculpture sur ballon l'impro oui, ça, je me... Pas, ça me prend énormément de temps euh, je sais pas si l'interview va aider des autres personnes à ce moment là parce que les conseils que je... Ah, c'est même pas des conseils, c'est ce que je vais te dire euh, beaucoup vont dire non non c'est pas ça qu'il faut faire, en tout cas moi c'est la vie que je mène, je dirais pas que c'est un conseil à suivre absolument mais euh, c'est trop plein de choses fait que moi euh, bah, ça me correspond parce que j'ai j'ai un côté un peu hyperactif finalement euh, le fait de faire plein de choses ça m'anime et euh, alors c'est vrai que des fois je suis très fatigué ouais. mais euh, quand je rentre dans mon lit je fais ouais j'ai fait j'ai fait tout ça quoi et euh, bah ça me fait plaisir alors c'est vrai que des fois c'est fatigant ouais. mais euh, j'essaie je, de gérer au mieux alors des fois euh, ouais je suis pris par plein de choses euh, euh, mais voilà, c'est la vie que j'ai construite, ce n'est pas le conseil que je donnerais parce qu'il ne faut pas forcément le suivre, mais euh, c'est ma personnalité et j'ai envie de dire finalement c'est ce que j'ai besoin. Je me dis euh, si je prendrais les vacances un mois, est-ce que euh, ça m'aiderait en fait Je ne crois pas parce que j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de… Euh, voilà. Mais je, voilà, je, je dis bien que ce n'est pas forcément le conseil à suivre, chacun euh, est comme il est. Euh, c'est vrai que je suis dans cette hyperactivité. Euh, là, je suis posé, je suis là avec toi, mais cette hyperactivité dans la semaine où j'ai plein de choses à devoir gérer, et, et, et voilà, c'est ma vie. D'accord. Mais euh, tu as une façon particulière de t'organiser Ou alors tu te dis euh, ce mois-ci, je vais faire que. Enfin, j'ai plein de spectacles de magie, du coup, je vais me concentrer là-dessus. Euh, ce week-end, j'ai euh, un festival, un mariage et un anniversaire d'enfant. Euh. Alors il y a beaucoup de personnes qui me posent des questions par exemple euh, ah demain tu tu fais quoi <rire> non alors <c> sais rien <rire> je sais pas en fait je vis vraiment au jour le jour donc j'ai un agenda euh, en papier OK d'accord et euh, tous les spectacles que je dois faire tous les tout est mentionné là-dedans c'est-à-dire c'est limite ma vie quoi C'est ce petit agenda en fait et mais je ne sais jamais ce que je, je fais le, la semaine suivante quoi c'est-à-dire euh, c'est ce que je disais dans une demi de mes vidéos j'ai pas de projet en fait. C'est vraiment je vis au jour le jour. Euh, si demain, ben, si demain j'ai un spectacle, euh, je sais que tout a été bien organisé avant. Mmh. Mais dans ma tête, euh, j'y pense pas encore. C'est, euh, je sais que tout a été bien mentionné au niveau de l'adresse, etc., au niveau des contrats, au niveau de tout ça. Mais euh, c'est vraiment du jour le jour. C'est, euh, je découvre limite le lendemain. Euh, bah, c'est à quel endroit le spectacle Ah c'est là, donc ok. Mais, euh, en gros, ça, ça vient à ça, quoi. J'ai tellement de trucs, mais j'essaye pas de, de me charger de tous ces, ces projets. Enfin, je dis pas, j'ai pas de projet, mais c'est tous ces éléments qui vont arriver. Limite, euh, je dis, bah, c'est pas encore arrivé. Donc, j'ai même pas à y penser, en fait. C'est, euh, euh, c'est maintenant. Là, on est aujourd'hui. Là, on est sur l'interview. bah je pense interview. Je ne sais même pas ce que je fais ce soir, je ne sais même pas ce que je fais demain, même si j'ai des choses qui sont déjà prévues. Hein. Euh, sur mon agenda, je sais que ce soir, j'ai une soirée avec des, des amis, mais dans ma tête, je n'y suis pas encore. Euh, là, je suis là avec toi, point, et dans ma vie, c'est que ça. Ouais. Demain, ce n'est pas encore arrivé, donc euh, je, je, je laisse ça à demain. Tu ça t'en préoccupes plus tard, tu vis ouais. l'instant présent. C'est ça. Du coup, comment est-ce que tes collègues euh, te voient Est-ce qu'ils savent que tu as ce côté euh, « je fais plein de trucs » euh, Alors, comment mes collègues me voient euh, Donc, euh, la plupart me disent… Euh, déjà, ils me voient en tant que passionné, déjà. Ils savent que ce que je fais, j'adore. Ils me demandent même pourquoi je suis encore dans, dans ce service-là, pourquoi je fais pas autre chose ailleurs, et pourquoi je n'ai pas de cette passion. Euh, ça, voilà, c'est. il y a d'autres raisons. Il euh, y a une phrase qu'ils me disent souvent, c'est… Euh, alors, mes collègues, comme n'importe quelle personne que je croise, hein, c'est « comment tu es pour tenir ?» avec tout ce que tu fais comment ça fait que t'es pas crevé parce que en fait nous on se repose on prend des vacances et waouh on est fatigué quoi toi tu es toujours à 100 à l'heure comment tu fais tu jamais crevé je sais ah, si des fois je suis crevé mais ils me disent mais on ne voit pas Il fait mais comment tu es pour tenir et en fait ce qui ce qui est étrange c'est que c'est ma passion qui me fait tenir parce que je sors du boulot je vis ma passion et dit mais tu es sur scène tu te donnes à fond mais comment tu fais mais en fait c'est ça a vraiment pas expliqué en fait une fois j'ai eu un, un mal de dos j'ai fait un spectacle et cette douleur est partie alors, je sais pas pourquoi mais elle est partie et j'ai d'autres amis pour qui c'est aussi arrivé ils avaient euh, quelques petits soucis euh, au niveau euh, santé physique tout ça et pendant le spectacle ça avait disparu alors je sais pas qu'est-ce qui fait que mais c'est une sorte d'adrénaline que tu que tu libères dans le corps je sais pas parce que tu te sens bien et le corps ben il réagit en conséquence aussi quoi alors après un spectacle je suis totalement crevé mais euh, je sais pas, il y a un côté qui est quand même assez magique en fait dans ce côté-là que je n'explique pas. Mmh. Tu fais les choses par passion, tu fais les choses parce que tu aimes, et t'es bien, t'es détendu. Et euh, souvent, je leur réponds ben, comment je fais pour tenir bah, je fais ce que j'aime, c'est ça en fait, et euh, ils sont souvent surpris, et euh, ils disent « Ah bah ouais, on essaiera de faire un peu comme toi, mais nous on n'aime pas le, le spectacle, on n'aime pas la scène, bah t'as d'autres choses, genre t'as la musique, tu peux écouter la musique, tu peux faire des tas de choses, il y a des chaque passion en fait, c'est un équilibre de vie quoi, donc t'es obligé d'avoir euh, des fois une passion pour tenir, et moi je tiens avec ça. Et c'est pas parce que tu trop te postes tes trois que qu'on va dire que tu es un fini. Non, absolument pas. De, chacun aura sa façon de procéder. Ce côté où tu bosses la journée et euh, tu exerces tes différentes passions le soir, mm -hmm. est-ce que, est que ça implique pas des sacrifices euh... Euh, euh, Si, euh, mais alors, cette question va amener une réponse. qui me fait peur, c'est... Euh, je me rends compte que j'ai une vie qui est tellement chargée. Euh, mmh. Faire des sacrifices, oui, et des fois, je dis euh, « Ah, j'aimerais faire telle chose aussi, puis telle chose aussi, puis telle chose. » Au final, tu te dis « Mais en fait, euh, bah, t'as envie de tout faire, quoi. » Et tu sais pertinemment que tu peux pas tout faire. Des fois, il faut savoir faire des choix. Et moi, je suis sur ce côté où des fois, euh, j'ai pas envie d'en faire. J'ai envie de faire des tas de trucs parce que j'ai envie de découvrir des tas de choses. Encore une fois, c'est pas des conseils que j'ai envie de donner aux gens. C'est ma propre vie et c'est ce que je vis. Euh, oui, j'ai fait des sacrifices. Après, euh, je me dis euh, « j'ai peut-être fait des sacrifices, mais j'ai vécu d'autres choses pendant ce temps-là. Donc, ce n'est pas un mal en soi. Quoi. Après, je dis ben, ce que les sacrifices que j'ai faits, ben, je le ferai plus tard. D'accord. Donc, il euh, faut juste savoir être patient. Il y a des choses que j'avais envie de faire et que je n'ai pas eu sur le moment. Il ben, euh, euh, y a très longtemps, je pouvais être triste. Maintenant, je me dis bah bon, ben, je ne l'ai pas fait. C'est tout. C'est juste un fait. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien je le ferai peut-être un autre jour. Et puis quand ça arrivera, ben cool, je me dirai « Ah, enfin, là, j'ai le... pu le vivre. » Et ça, comme ça, ça arrivera un peu comme une surprise. j'attends pas forcément quelque chose absolument. C'est ça. Je vais faire à la fois plein de choses, mais je sais personnellement que je peux pas tout faire. Quoi. Et du coup, pourquoi est-ce que tu te lèves le matin ah. Pas une réponse qui peut faire peur, c'est parce qu'il faut partir au boulot. <rire> des fois, euh, alors c'est vrai que euh, je à l'heure que j'ai récupéré assez rapidement, mais c'est vrai que le matin c'est assez difficile pour moi des fois de me lever. Je mets la touche snooze sur mon portable où je mets plusieurs réveils pour me réveiller. Et, mais une fois que je mets un pied sur le sol, après c'est bon, c'est parti. Quoi. Euh, mais quand je me lève le matin, alors c'est vrai que pendant quelques secondes je me dis etc. Euh, euh, il faut aller au travail. Euh. Puis en fait, au bout d'une minute après, c'est oublié parce que je me dis, de toute façon, toutes les journées que je passe, euh, finalement, quand je me couche le soir, quand je me file bien parce que je faisais justement cet exercice qu'on m'avait une fois conseillé de sortir cinq choses sur la journée qui se sont bien passées pour toujours penser sur les choses qui ont été inspirantes sur ta vie. Et à chaque fois j'en trouve et des fois je me dis mais en fait la journée elle était super cool quoi. Et chaque jour le fait d'avoir ce, ce mécanisme et cette récurrence dans la tête, bah finalement les, les journées tu les apprécies quoi parce que tu dis tel élément, bah, c'est un, un élément qui est assez positif quoi. Il y a des éléments négatifs et positifs, hein. c'est ce qui fait l'équilibre. Hein. Je ne dis pas qu'il faut chasser absolument le négatif. Des fois, le négatif va t'aider aussi à avancer. Mais euh, chaque journée, ben, c'est une nouvelle découverte. Tu apprends des choses. Tu... Et pourquoi je me lève le matin finalement ben... <rire> Parce qu'il y a le boulot. Et, si, euh... et quand je me lève, je me dis allez, qu'est-ce que la journée va me réserver Mais je ne le pense pas en manière négative ni positive. C'est ok, découvrons. Et euh... On -ce, -ce, enfin, ce que je peux en tirer, quoi. Ok, ok. Et... Euh, si tu pouvais revenir en arrière, il y a 5, 10, 15 mm -hmm. ans, euh, qu'est-ce que tu changerais Rien. <rire> Alors, euh, si jamais... Euh, je suis capable de, pas, de, de voyager dans le passé. Forcément, tu as envie de changer plein de choses et tu changerais tout ton côté négatif en positif en disant « Fais pas ça parce qu'il va se passer tel malheur euh, !» Mais en fait, je me dis « Mais à l'heure actuelle, là, on est en train de parler sur le présent, je me dis « Mais hein, tout ce que j'ai vécu dans le passé, même les malheurs, tout ça, c'est ce qui m'a forgé en fait. » Et donc euh, forcément, je n'ai pas envie de le revivre. Forcément, je n'ai pas envie. Enfin, pas que, sinon, c'est un peu maso. « Non, tu vas pas revivre tel événement, tel événement. » Mais euh, je l'ai fait. Enfin, je ne tourne pas la page, je la continue, en fait. Euh, donc, euh, si je dois repartir dans le passé, oui, j'aurais tendance à dire, euh, je ne veux pas vivre ce moment parce qu'il a été terrible. Mais je me dis, mais c finalement, c'était mon chemin de vie. Euh, je n'ai même pas y touché, quoi. Parce qu'à l'heure actuelle, l'une des premières réponses que je t'ai dit tout à l'heure, c'était que je suis heureux, quoi. Et bien, si je suis heureux, c'est peut-être, je pense, par rapport à toutes ces expériences que j'ai pu vivre dans le passé en bon comme en mauvais en fait, et, euh, et voilà, comme tout à l'heure, le, le fait d'avoir raté les concours, tout ça, euh, ça m'a permis de prendre un autre chemin, je pas vu ça comme un élément négatif en soi, j'ai dit, bah, c'est juste un obstacle, bah, bah, je vais contourner, l'obstacle essayer d'aller au-delà, donc euh, si j'avais ce pouvoir de changer les choses dans le passé, je changerais rien en fait, ouais. Ouais, c'est euh, la, la réponse que je te forais, quoi. rien rien du tout. La passion pour toi, c'est un peu un exutoire, c'est ça C'est ce qui te permet de tenir C'est ce qui me permet exactement de tenir. J'ai eu. Euh, alors, si on devrait comparer un peu la passion à un objet ou autre, je dirais euh, c'est un peu la soupape d'une cocotte minute. Okay. Alors, dans une cocotte minute, c'est bon, tout ce que c'est. On met dedans des ingrédients parce qu'on veut se nourrir. Okay ben, la vie, c'est à peu près ça. Tu as une cocotte minute et tu mets des choses que tu aimes dedans. Donc, tu, imaginons, on part du travail tu vas choisir un travail que t'aimes. Donc tu mets dans cette cocotte minute. Mais tu pas à l'abri à un moment donné que ton travail que tu adores par-dessus tout, à un moment donné, il arrive une petite merde. Euh, ça peut être quoi ça peut, ça peut être ton patron qui te fait chier à un moment donné, ça peut être un collègue. Et donc c'est pour ça que je parle de la cocotte minute, parce qu'à un moment donné, dans cette cocotte minute, tu as plein de pression qui arrive à un moment donné, quoi que tu fasses. Et pour moi, cette passion, c'est cette soupape qui va te permettre de décharger, de faire sortir toute cette pression qu'il y a à l'intérieur. Et en fait, on s'est aperçu que ceux, les collègues ou les amis qui s'en sortaient le mieux euh, dans une situation, c'était ceux qui avaient une passion. Et euh, ceux qui n'avaient pas de passion à côté, rentrer chez eux, ils, euh, je ne vais pas dire qu'ils ne font rien, mais euh, qu'ils n'ont pas un, un, un truc qui leur permette de décharger, ils vivent des choses beaucoup plus difficilement. Euh, moi, c'est ce qui m'a aidé. Euh, pour, euh, par rapport à cette histoire, alors j'ai, euh, enfin, c'est même pas une anecdote, c'est un, un fait de vie. J'ai vécu deux dépressions de ma vie. Alors une au niveau professionnel et une autre pour autre chose. Et en fait, euh, il y a un moment donné, je me suis pris une claque de la gueule. parce que euh, en tant qu'infirmier, je connais un peu tout ce qui est bah, tous les traitements, etc. Et euh, quand j'étais vraiment mon médecin à l'époque où ça n'allait vraiment pas, il m'avait prescrit des traitements, c'était antidépresseurs. J'ai waouh. Je suis rentré le soir, j'étais allé les chercher, j'avais la boîte devant moi, je les avais posées devant moi, et j'ai fait « mais qu'est-ce que tu fais, fais C'est quoi ça, qu'est-ce qui se passe ?» J'avais un traitement antidépresseur devant moi et je, dis, euh, euh, voilà, voilà, je me suis dit « là, ça va vraiment pas ». quoi. Et le lendemain, j'avais une animation de magie, donc euh, j'ai dû aller à cette animation. Et donc C'était ma passion que j'étais en train de faire là. J'arrive sur cette animation, je fais le spectacle. Avant de commencer, j'étais vraiment pas bien, quoi, parce que voilà, dépression, ça, ça se soigne pas comme ça aussi facilement. J'ai fait l'animation. J'ai fini le spectacle, tous les gamins, ils sont venus, ah, c'était trop cool, ah. ils étaient tous en train de rire pendant tout le long du spectacle, et j'ai complètement oublié tous les soucis que j'avais juste avant. Je suis rentré le soir, j'avais le smile mais complètement jusqu'aux oreilles, et là je suis repassé devant la boîte et j'ai fait, mais en fait euh, j'en ai pas besoin de tout ça. En fait je me suis dit ça, limite je me mets de côté, le traitement qu'on m'avait limite euh, euh, donné pour aller bien, j'ai dis non, je vais essayer de faire autrement, parce que je, me suis, je venais de m'apercevoir que j'avais fait un spectacle et que ça m'a fait euh, beaucoup de bien et j'ai dit bah c'est ça que je veux faire et donc par rapport à la question que tu avais posée tout à l'heure sur euh, le fait de faire plein de choses ben, c'est ce qui m'a finalement aidé donc c'est euh, la... et je parlais aussi de la magie sur un côté un peu thérapeutique ben, c'est exactement ça ce qui me fait tenir c'est ça c'est un peu mon antidépresseur en fait la passion alors euh, certains vont me dire ouais mais ça veut dire que en fait t'es triste parce que tu fais plein d'activités à côté si tu fais pas ça en fait t'iras mal ben ouais, peut-être. Mais pendant ce temps-là, ben, je suis, suis peut-être fatigué, mais je suis quelqu'un de fatigué, mais très heureux. Je n'ai jamais touché ces médicaments euh, que je parlais tout à l'heure, et pour autant je m'en suis sorti. Quoi. Et je m'en suis sorti parce que je me suis bougé le cul et je me suis dit euh, « je vais quand même faire ce que j'aime ». Et, euh, et, et c'est en ça où je dis où c'est vraiment la soupape de cette cocotte minute. à une pression, mais à un moment donné tu te dis « ok, il y a des choses que tu ne peux plus gérer, il y a des choses qui te trottent dans la tête pour éviter de penser, et ben tu fais ce que tu aimes et c'est ce que j'ai fait pendant de très nombreuses années, et puis en tout cas ça m'a bien aidé. Si on parle un peu de capitalisation, euh, comment est-ce que tu capitalises sur euh, ce que tu me disais, qu'effectivement tu as suivi trois ans et demi d'études d'infirmier, tu es infirmier, et comment est-ce que toi ça t'aide pour vivre ta passion Qu'est-ce que ça t'apporte C'est une très bonne question, parce que c'est vrai que, quand on fait de la magie, on dit qu'il faut s'inspirer des magiciens pour faire son tour de magie. Si on est musicien, on dit qu'il faut s'inspirer des autres musiciens pour faire son petit concert en fait. Mais moi je pars du principe que l'inspiration elle est partout. Un exemple, pour commencer, c'est juste la première semaine d'entrée au concours d'Achirmé. Ça va être une longue histoire, mais euh, on était dans, dans cet amphithéâtre, et tu vas comprendre pourquoi je dis tout ça après. Euh, donc on était une promo de 150, les cadres arrivent dans cet amphithéâtre. Et puis nous pointe du doigt, disant, euh, notre but, c'est de faire en sorte que vous soyez tous de bons infirmiers, d'accord. Donc ça, c'était l'objectif d'entrée pour semaine semaine de cours, d'accord. Par contre, ils nous ont dit, euh, un bon infirmier, qu'est-ce que c'est C'est pas quelqu'un qui va savoir faire une bonne prise de sang ou, une, ou mettre une pause de perfusion, des soins euh, là, qui, sont, qui sont, basiques. Quoi. Ils, ont, ils ont dit, on va prendre n'importe quelle personne dans la rue là actuellement. Si cette personne elle accepte de faire une expérience et de faire par exemple une prise de sang, parce que faut à la fois accepter parce qu'il y a des personnes qui vont dire non à la vu du sang moi je peux pas je le fais pas ok on élimine ces personnes les personnes qui vont accepter de faire cette expérience de faire une prise de sang et eh ben dans 95% des cas elles vont réussir pourtant elles sont pas infirmes peut-être est boulanger, peut-être ils voilà euh, ils ont dit voilà c'est quoi la différence entre lui et vous bah, la différence, ça va être déjà la connaissance, mais c'est pas que, parce que tu peux avoir la connaissance, mais si tu pas le respect du patient, tu pas bon infirmier pour autant, en fait. Donc ils ont dit, il faut aussi avoir un respect aussi du patient. Euh, moi, j'ai fait cette erreur pendant mes études d'infirmier, par exemple, de soigner une plaie, et puis infirmière elle me dit, qu'est-ce que tu fais je, dis, bah, je soigne la plaie. Elle fait, non, regarde ton patient. Il était en train de suer, en fait. Il était pas en malaise, mais quasi. Elle fait, tu ne soignes pas une plaie, tu soignes une personne. Et je ah oh, ouais, parce qu'on nous a tellement dit, euh, j'étais tellement concentré là-dessus que j'en oublie le reste. Et en fait, pendant ses études, ben, on nous a appris à regarder un ensemble, et pas juste l'appeler à soigner. Voilà, enfin, ça c'est euh, voilà, la base de ce que j'ai vécu sur la première semaine. Pourquoi je dis tout ça Imagine un monde parallèle, d'accord, qui n'existe pas. Ce monde, il y a une promo de 150 personnes, et ces personnes sont là pour devenir des magiciens. Parce que je me suis fait cette comparaison. Les cadres rentrent dans cet amphi, et, et ils sont en train de dire ah cette promo de 150, on veut faire en sorte que vous soyez tous de bons magiciens. Mais qu'est-ce qu'un bon magicien C'est pas quelqu'un qui va faire un tour. Je prends n'importe quelle personne dans la rue et je lui demande de faire un tour de magie. Il va savoir le faire. S'il accepte. Après, il y a des personnes qui vont dire ah non, moi la vue publique je veux pas. Ok, on les jarte. On va juste prendre des personnes qui acceptent. Dans 95% des cas, il va savoir faire le tour de magie. Et c'est quoi la différence entre lui qui reste boulanger mais qui a fait un tour de magie, qui a retrouvé une carte, et vous C'est pas. Euh, euh, bah, comme tout à l'heure, c'est un peu la connaissance. Alors la connaissance, ce n'est pas la connaissance de l'histoire de la magie. C'est pourquoi tu fais un tour de magie La plupart des magiciens vont répondre bah, c'est pour faire rêver. Ah non, ça c'est basique. C'est bah, très pertinent. C'est exactement ça. Mais comment tu as procédé pour faire rêver le monde Ok, bah, on, va leur faire égo... on va les, les faire rire. Okay. Comment tu as provoqué le rire bon, En faisant des blagues. Oui, mais pourquoi une blague fait rire Et tu vois, c'est toute cette connaissance que euh, moi j'ai pu. Euh... Apprendre en fait au sein des conférences ou dans des clubs de magie où j'ai eu la chance, on me les a donné, j'ai pas été les chercher, on me les a limite porter sur un plateau et j'ai fait, ah mais en fait, ouais, la magie, c'est, euh, c'est pas qu'un tour de magie, c'est un ensemble. Donc il faut avoir une certaine connaissance de comment on se comporte sur scène, comment on est nous sur scène, parce que c'est vrai que je parlais tout à l'heure qu'il y avait des cases à remplir que je trouve ça stupide, mais il y a aussi une partie où euh, tu dois déjà te connaître toi-même et savoir que quand tu fais un tour de magie, qu'est-ce qui est provoqué sur le public Ce qui est très important, c'est cette connaissance, mais pas que, parce qu'il faut aussi avoir un certain respect aussi du public. C'est-à-dire les échanges que tu vas avoir. Si tu fais pas un tour de magie pour toi, tu les fais pour eux. Il y a Albert Gauchemann qui dit que la magie, elle ne se trouve pas dans, le main, dans les mains du magicien, mais dans l'œil de celui qui regarde. Parmi tous tes spectacles, est-ce que tu as une anecdote en particulier qui t'a marqué, euh, en, une, une demande, quand tu faisais la sculpture, euh, qui t'a un. En spectacle, en particulier. En enfin, sculpture sur ballon? Ouais, il y en a plein. Enfin, j'ai déjà eu, j'ai eu tout style de demande. Il y a une personne une fois qui m'avait demandé euh, de faire un ballon où il y avait, euh... alors c'était une sculpture sur ballon où je devais représenter une maman. Ok. Donc le ventre, il fallait que je mette des, des jumeaux à l'intérieur du ballon. C'est-à-dire, j'avais fait des petits ballons minuscules où j'avais représenté des bébés que j'avais mis à l'intérieur d'un autre ballon par une technique de, de sculpteur en fait. Euh, c'était un ballon transparent, euh, en rond. Donc, tu avais deux bébés qui traînaient dans ce ballon et je l'avais mis sur cette maman au niveau de son ventre pour faire. Euh... Et en fait, il nous a, il m'a dit, c'était pour annoncer à toute la famille que ma femme était enceinte et qu'elle attendait des jumeaux en fait. Et euh, on voulait justement annoncer la nouvelle comme ça. Euh, pareil, là aussi, c'était un moment qui était fort. quoi C'était le ballon, mais pour faire passer un message. Souvent en prestation, tu fais un ballon, c'est pour juste passer le ballon, l'enfant s'amuse avec, et on a juste un échange, où on donne, on offre quelque chose, et ça, s'arrête là. Mmh. Là, ces anecdotes ouais, ont été beaucoup plus longues. Ouais. Après, ouais, j'en ai plein, c'est vrai que j'ai pas forcément tout en tête comme ça, mais il ouais, y a plein d'événements comme ça où les gens sont repartis, limite en tremblant, parce qu'ils étaient contents de leur ballon, parce que ça allait dans un but particulier. Est-ce que tu aurais un conseil justement à donner à tous ceux qui se posent des questions, tous ceux qui sont pas fonctionnels, enfin euh, qui ont pas trouvé cet équilibre de vie. Ouais. déjà c'est de une certaine ouverture d'esprit sur la vie en fait. Déjà si tu pars, tu, tu sors de chez toi et et tu pars dans l'optique de dire euh, ma journée va être cool, elle euh, bah, le sera. C'est un peu un effet placé bon en fait. Si tu dans ta tête tu te dis que la chose que tu fais est cool, elle le sera. Mais il faut vraiment, en, après, en être convaincu. Euh, c'est compliqué à dire comme ça, parce que après, on va dire « Ah, non, c'est facile, t'as pas vécu ce que j'ai vécu, euh, j'ai vécu des tas de trucs qui étaient compliqués, je sais ce que c'est qu'une dépression, je sais ce que c'est que de... de » d'avoir une perte d'appétit, de pas vouloir sortir tout ça. mais en fait, je me suis aperçu que quand tu te bouges, quand tu te forces en fait, bah intérieurement, ça, ça te transforme aussi. Quoi. On a le droit de pas être bien. On a le droit de vivre des choses négatives. En fait, des fois, ça peut amener à quelque chose de positif. Mais les gens ne sont pas forcément, euh, comment dire, aptes à entendre à ce moment-là que ça peut être bien derrière. Parce qu'ils vivent quelque chose de difficile et il faut l'entendre, il faut les écouter et il ne faut pas forcément dire ah oh ouais t'inquiète demain ça ira mieux. Ben non, faut juste dire ok dans cette situation comment on va essayer d'organiser les choses pour que ça aille mieux et pas dire oh t'inquiète demain ça ira mieux parce que là si on vient mettre un résultat enfin, c'est comme si on n'écoutait pas leurs soucis quoi. Il n'y a pas une baguette magique, il n'y a pas un protocole t'es pas bien c'est ça qu'il faut faire. Non enfin chaque personne va réagir différemment quoi. Le but c'est de les accompagner. Donc c'est de se faire suivre, Alors, je parle pas d'un psychologue, mais de se faire suivre aussi par ses amis, et puis de se dire ok on va sortir, on va faire telle chose, on va aller au ciné, on va faire ceci, et cela, on va... on va faire ça, oh, non j'ai pas envie. Si, bah ben, bouge toi le cul et essaye de le faire, tu verras qu'en faisant les choses, tu vas sortir là en disant oh, finalement j'ai bien fait, merci de m'avoir poussé. Le nombre de phrases, le nombre de fois, on... des fois des personnes de dire Ah merci de m'avoir poussé Bah ben, ouais. Ça prouve qu'il faut faire des fois des choses pour s'en sortir. Il ne faut pas juste rester chez soi à brûler du noir ou à penser à plein de choses qui ne vont pas la pression. Quoi. Pensons à cette soupape, cette passion. Ouais. Ok. Merci. Merci à toi. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à en parler autour de vous et à mettre 5 étoiles sur iTunes. Vous pouvez également nous soutenir sur Utip. C'était Patrice pour les autres, merci et passez une bonne journée